Bonjour à tous, nous sommes le 16 octobre 2020. Euh, une petite capsule aujourd'hui sur euh, la monnaie, les monnaies numériques, ce qui s'en vient dans le futur, parce que dans le fond... On se trouve être confronté à une crise très, très importante, comme vous le savez, une crise qui euh, couvre la planète. Euh, on est retourné dans un confinement, même si l'OMS recommande de pas le faire. Ici au Québec, euh, euh, c'est le confinement, les petites entreprises sont en train de mourir. Beaucoup, beaucoup euh, subissent les contre-coups de cette, ces décisions des gouvernements. Euh, donc, ce que je voudrais tout simplement regarder avec vous aujourd'hui, c'est euh, euh, qu'on regarde... Qu'est-ce qui va arriver après ben, l'élection américaine, qui, sont, qui est ceux, qui est un mur qu'on doit absolument euh, frapper, parce que dans le fond, peu importe ce qui va arriver, les conséquences vont être euh, pas mal terribles au niveau euh, ben, économique. Dans le fond, on va prendre des décisions de réinjecter euh, des dollars euh, là, parce qu'en ce moment, on est en attente, c'est paralysé. Euh, autant les démocrates et ben, les républicains euh, s'entendent pas sur le montant à injecter, mais... Tout le monde est d'accord, dans le fond, qu'il faut réinjecter des montants absolument dans le système, parce que plusieurs Américains, qui ne peuvent pas euh, arriver si ces montants-là ne sont pas euh, appliqués euh, d'une manière concrète dans le portefeuille. Donc, euh, ils doivent absolument, les Américains s'attendent à, à recevoir ces montants-là. Euh, euh, C'était le dollars qui euh, à tous les citoyens qu'on reprenait, le même euh, principe qu'en mars. Et le deuxième euh, montant, c'est au niveau des, de l'assurance chômage. Et ça, bien entendu, avec un, une grande injection monétaire encore, ça va faire monter les bourses. Euh, C'est officiel. Euh, donc, euh, on va augmenter encore la, la masse M2, la, la, la masse monétaire euh, aux États-Unis, la dette. Euh, c'est sûr, sûr que la dette va augmenter encore. Et, et ce que je voudrais regarder ce matin, parce qu'il y a une nouvelle qui est sortie au niveau du Canada, mais c'est un peu partout sur la planète, mais euh, au, au niveau du Canada, vous allez voir, c'est à propos des monnaies numériques. Euh, sur le World Economic Forum, on parle bien entendu de, de tout ce qui va arriver après cette ère, euh, ben, po, l'ère post-Covid, et en ce moment, on se trouve à être à, à, aux confins de cette... Euh, ces initiatives qui vont probablement changer notre monde, notre planète, euh, de la manière qu'on va revoir euh, euh, toute l'économie, euh, la, la dette qui se trouve à être euh, euh, astronomique pour plusieurs pays. Donc, euh, non, c'est ça, on va regarder ça dans un premier temps. Un économiste euh, de haut niveau euh, de la Banque mondiale affirme que la pandémie de coronavirus se transforme en crise économique majeure. Ça vient de sortir d'il y a un heure sur Fox Business. Euh, le principal économiste de la Banque mondiale a déclaré dans une interview, je vous dis que la pandémie de coronavirus se transforme en une crise économique majeure et a remis en question la sagesse des banques centrales, renforçant leur influence sur le marché obligataire. Euh, cela n'a pas commencé comme une crise financière, mais se transforme en une crise économique majeure avec des conséquences financières très graves, a déclaré Bloomberg l'économiste chef de la Banque mondiale, euh, Carmen Real, il y a un long chemin à parcourir. Donc, ce qu'on a eu comme euh, euh, coup vraiment dur pour l'économie, le premier confinement en mars, euh, euh, comme je vous avais dit, si vous, vous avez suivi mes capsules, vous auriez pu voir que déjà en septembre, on avait eu la crise des repos avant ça, euh, que la dette ne faisait qu'augmenter, que beaucoup d'entreprises sont des entreprises zombies en ce moment aux États-Unis et un peu partout sur la planète. Euh, cette crise-là est arrivée. Bien, pas le coronavirus nécessairement, mais le, le, les conséquences de, des confinements due au coronavirus. Dans le fond, le système économique euh, keynésien euh, était rendu à, son, à, à son, son terme. Et puis, là, on se trouve à, à être dans de nouvelles manières de voir. On n'aura pas le choix, de toute façon. Euh, toutes les... Tous les pays doivent... À, à, à, les pays se doivent entre eux. Donc, ils, ils ne peuvent pas continuer à maintenir euh, cette manière de voir, c'est-à-dire de toujours mettre de la dette dans le système pour sauver l'économie. On est rendu à, à bout de ce, ce, cette manière de penser-là. Et la deuxième, euh, c'est la nouvelle que je voulais... Euh, qu'on ça vient de sortir, ben c'est sur le journal des affaires, et ensuite on va le voir sur le site de la Banque du Canada. La Banque du Canada devrait avoir sa propre monnaie numérique. Euh, la nouvelle est sortie le 15, c'est hier. Euh, un sous-gouverneur de la Banque du Canada a estimé, je vous dis, que les banques centrales devraient avoir leur propre monnaie numérique prête à, pour présenter une solution de rechange si elles décidaient d'interdire l'utilisation de celle actuellement, dé, euh, actuellement développée par Facebook. Et comme on sait, la Libra, qui est par Facebook, je pense personne n'utilise ça. Euh, ben, Facebook a sorti ça, mais dans le fond, il euh, n'y a pas grand compétiteur à ça. Euh, c est, c est, personne n'utilise. Euh, C'est comme le Ok, le, le, le Bitcoin, l'Ethereum, tout ça, euh, Litecoin, ça peut être des, Litecoin, ça peut être des euh, mmh. instruments de spéculation, mais au niveau de l'utilisation, personne n'utilise ça. Là. Le Bitcoin, euh, on dit que c'est plusieurs criminels qui utilisent ça. Là. Oui, il y, y a de l'argent qui est dans ces systèmes-là, mais dans la réalité économique, on n'utilise pas euh, ces monnaies numériques-là euh, euh, dans la réalité de tous les jours. On ne va pas acheter du pain, du beurre euh, avec euh, des bitcoins. C'est la réalité. Donc, euh, la technologie blockchain, parce que dans le fond, c'est ça, quand on parle de monnaie numérique, euh, ben, sur nos cartes de crédit, c'est un peu de la... ben c'est du crédit, mais c'est de la monnaie numérique. Mais là, on parle vraiment de la technologie euh, basée sur la, la blockchain. La même technologie... Euh, utilisé dans le Bitcoin euh, Ethereum. C'est euh, du code ouvert, du code source euh, ouvert, donc on peut l'utiliser. Les gouvernements, euh, c'est officiel, euh, devaient euh, eux aussi passer à ce, ce stade-là et la crise du coronavirus est comme par hasard une excellente raison de passer à ça. Donc, euh, l'article parle un peu de ça. Dans le fond, qu'une entreprise privée comme Facebook avait déjà eu l'idée d'utiliser la, la Libra, donc... Euh, euh, la Banque du Canada euh, développe euh, sa propre monnaie numérique à euh, une bonne cadence selon ce qu'a indiqué M. Lange. Donc, euh, l'article parle de ça et on va tout de suite sur le site de la Banque du Canada ici. Euh, la route vers la monnaie numérique. Euh, de toute façon, euh, vous pouvez aller vous-même, banque-du-canada.ca, c'est notre, banque, euh, notre banque fédérale à nous ici au Canada. L'article parle de ça, euh, dans le fond, euh, on parle de l'argent liquide, tout ça. Euh, est en voie... Comme c'est prédit, hein l'argent papier, là, c'est en voie de disparition. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Euh, regardez, l'article parle de ça, tout simplement. C'est que avec le temps, euh, tout va disparaître. De toute façon... Euh, Tiens, c'est pas pour faire une critique, dire hein, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon, il faut l'avoir. Euh, je fais rien qu'analyser je vous donne les faits, euh, faites-en ce que vous voulez, mais euh, c'est un fait. L'argent en papier va disparaître. Euh, les gouvernements. C'est écrit dans le ciel, les gouvernements euh, vont se dissocier de ce mode de paiement-là, et on va s'en aller ben, avec. Qu'est-ce qu'on fait? Euh, actuellement, avec nos cartes de crédit, cartes de débit, et là, ça va être la monnaie numérique. Et même, comme vous le savez, parce que je vous l'ai dit euh, il y a quelques vidéos, euh, c'est qu'aux États-Unis, on, on est en train de se préparer à déposer directement de l'argent numérique euh, dans les comptes des individus. Euh, ça s'en vient, L'annonce euh, la, a été faite, euh, c'est une question de temps. Donc, euh, euh, là, c'est sûr qu'on va avoir euh, l'acceptation du budget, euh, peu importe c'est comment. Euh, Trump a dit qu'il pouvait aller plus haut que... 1 800 milliards. Les démocrates, autres, ce qu'ils voudraient avoir vraiment, c'est 3 500 milliards. Je sais pas comment que ça va se déterminer. C'est selon l'élection. Mais il va y avoir encore beaucoup, beaucoup d'argent qui va être injecté dans le système. Et la nouvelle étape, ça va être de l'argent numérique, tout simplement. Euh, là, on parle de l'article parle de l'argent la, comptant en ce moment, c'est une valeur sûre. Mais on parle du futur dans le fond. Et euh, l'article parle de ça. De la, on est en route vers l'argent numérique et ça, c'est au niveau de la Banque du Canada et vous aussi en Europe. Euh, je dis vous aussi parce que je sais que j'ai beaucoup de, de Français, euh, de Belges, en tout cas plus, beaucoup d'Européens, de, de la francophonie qui m'écoute et c'est la même chose. Euh, euh, ça vient pas de la Banque de, de la, la BCE, mais je je n'ai pas été voir sur le site, mais c'est la même chose. C'est que euh, l'euro aussi euh, ben l'euro. pourrait devenir numérique, mais on pourrait s'en aller aussi au niveau de, des banques centrales, s'en aller avec une monnaie numérique. Et lorsqu'on parle d'une monnaie numérique, on n'adoptera pas le bitcoin ou, ou l'Ethereum ou peu importe euh, la crypto-monnaie déjà existante. C'est qu'on va avoir sa propre monnaie numérique. Euh, les banques vont avoir leur propre monnaie numérique et vont euh, euh, imposer cette monnaie numérique là euh, à le, le système. Et pour terminer, ça se trouve être, euh, bon, c le, le World Economic Forum que je vous parle souvent. Euh, C'était été remis euh, au euh, euh, en juin, juin 2020. Donc euh, là on va voir l'élection de Trump, beaucoup de troubles aux États-Unis. On... <coughs> Excusez, <coughs> on parle d'une guerre civile, tant la population divisée. Euh, là, ça va être à suivre, on ne sait pas quest ce qui va arriver exactement, mais ça va vraiment brasser. Tout l'hiver, ça va brasser. Euh, des commerces ici, écoutez, il y en a qui, qui, qui ben à cause du confinement, des petits commerces, euh, beaucoup vont encore souffrir de tout ça. Là, on parle de relance, mais dans les faits, on confine. Donc, il euh, euh, y a une dame qui a un restaurant qui parlait de ça dans la presse hier ou aujourd'hui. Euh, hier peut-être. Euh, dans le... Coin de Sherbrooke, il a dit on est en zone orange, mais il dit dans, tant qu'à faire, il aurait dû nous mettre en zone rouge pour qu'on ferme, puis qu'on ait la, la, la, la, la, la, le paiement de relance, là, qui se trouve être euh, comme l'ancienne la, PCU, mais euh, il aurait dû fermer, puis euh, avoir la, la, la, le... La le montant de relance, donc euh, c'est sur le, le capitalisme post-Covid et l'article, euh, ça se trouve être Klaus Schwab, Schwab qui se trouve être le fondateur du World Economic Forum. Mais ici, euh, lorsqu'on lit le, World Economy, euh, le site du World Economic Forum, c'est très, très utopique comme vision du monde, euh, comme si tout le monde est beau, tout le monde est gentil, il y a des petits papillons qui volent partout, euh, mais la réalité, euh, on sait que notre monde est un monde euh, divisé, euh, plus que jamais, à cause de tout ce qui s'est passé suite à la crise de Covid, je ne parle pas simplement du Québec, Canada, ni des États-Unis, je parle de la planète. Donc, euh, non, on essaie d'imposer un système, un système mondial euh, euh, qui, à certains niveaux, il y a des choses qui vont arriver. Euh, euh, au niveau même de la 5G. Euh, euh, les ondes, c'est dangereux. C'est des micro-ondes, presque. On... Il y a beaucoup, beaucoup d'antennes qui doivent être déployées, mais est-ce que ça va arriver? Moi, je pense que oui, euh, malheureusement. Euh, euh, au niveau des de, de l'argent euh, numérique, est-ce que ça va arriver? Oui. Euh, est-ce qu'on va avoir encore de l'argent papier dans 10 ans? Euh, non. Euh, c'est ça, c'est la réalité. On s'en va là et puis... Euh, euh, qu'on qu le veuille ou qu'on le veuille pas, euh, euh, c'est ce qui va arriver. Et, et je veux pas être comme négatif ou positif. Je regarde les faits et les gouvernements mondiaux euh, vont imposer euh, euh, ces réalités-là à, à leurs citoyens, peu importe les pays, euh, parce que dans le fond, ils peuvent le faire. Euh, euh, tout le monde est à la gorge. Les gouvernements entre eux aussi sont à la gorge. La dette, les dettes des pays sont, sont tellement euh, effrayantes que non, on va imposer euh, ces systèmes. Euh, de la manière qu'on qu doit réagir face à ça, en tout cas, c'est ma mentalité. Je pense qu'en tant que citoyen, euh, ce n'est pas de, de, de euh, briser tout, révolte, se révolter. Je pense qu'il faut euh, tirer les, les opportunités de ça. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix de toute façon. Donc, essayez de tirer des opportunités de ça. Euh, essayez de regarder... Pour vous, je sais que ça peut paraître égoïste, mais de toute façon, c'est la barre du capitaliste. Adam Smith, c'est ce qu'il disait, dans le fond, on s'intéresse à notre propre intérêt et dans cette mesure-là, les autres vont en bénéficier si on prospère. Donc, c'est ma recommandation, je vous dis pas d'être égoïste, mais de profiter des situations pour vous, personnellement, pour votre famille, pour vos proches, d'en profiter, trouver des opportunités dans ces temps-là. Et c'est sûr que c'est des temps difficiles, mais... C'est ça. On se revoit bientôt.